et tu deviendras l'enfant reconnu de l'amour éternel. Béni sois-tu, Père bien-aimé. Béni sois-tu, Mère bien-aimée. Béni soit notre amour. Béni soit les profondeurs de mon être. Est l'œuvre d'exploration qui me permet d'éclairer et de faire face à tout ce qui est caché en moi et qui me fait peur. Béni soit la lumière que tu as mise en moi, et qui me donne le courage d'avancer dans le noir, là où je ne connais rien, là où je ne comprends rien, afin que mieux je t'entende et te voie, afin que plus aucune peur ne me sépare de toi, afin qu'aucun obstacle ne nous sépare plus, afin qu'enfin de nouveau je me réconcilie avec l'amour, cette fois vers une alliance éternelle et heureuse. Une fois soulevé tous les voiles et choisi le chemin du cœur, seul capable de combler chacun et pour toujours dans la cohabitation libre et bienveillante des singularités que sont chacun, et sans lesquelles nous nous appauvrissons, à tel point que règne le mensonge, les psychopathies en dominateur des foules et des enfants, les terreurs, les injustices et les esclavages. Béni sois-tu infiniment pour tous les moyens que tu nous offres de nous émanciper du pire où nous sommes. Béni sois-tu pour l'éternité, infiniment. Merci.